Alors ce livre part d'un constat, les mathématiques sont, et c'est dommage, un bien commun mal partagé. Ça signifie que euh, d'abord c'est un bien euh, commun, comme un espace public ou un jardin public, mais qui semble être réservé à une élite, euh, et qui, du coup, exclut euh, euh, toute une autre partie de, de la population. Donc euh, l'objet de ce livre, c'est de, de transformer un bien commun mal partagé en un bien commun à partager. J'étais professeur pendant toute ma carrière de mathématiques et donc je transmettais les mathématiques euh, à, à de jeunes adultes, des enfants ou des jeunes adultes. Ici l'enjeu est de toucher le citoyen euh, curieux de mathématiques, mais qui ne le sait peut-être pas, euh, le journaliste, le futur professeur, euh, l'étudiant, euh, vraiment tout le monde... Euh, et l'aider, par, par une démarche qui me semble être or, originale, l'aider à faire le tri euh, dans euh, des, des, des, des données chiffrées, euh, à, à mesurer la part, euh, la part des choses, pour le dire euh, simplement. Alors un grain de riz sur l'échiquier fait référence à une euh, légende indienne, ancienne, euh, qui donc euh, euh, se passait donc euh, avec le roi Belkib, qui demande euh, à ses sujets de lui trouver une distraction, et l'un de ses sujets, Sissa, lui propose le jeu, jeu d'échecs qui, qui plaît beaucoup au roi. Donc il veut le récompenser et si ça demande comme apparente modeste récompense, tout simplement de mettre un grain de riz sur la première case d'un échiquier, puis deux sur la deuxième, quatre sur la troisième, huit et ainsi de suite en doublant le nombre de grains de riz pour euh, se contenter, dit-il, de ce qu'il y aura sur la dernière case, la 64e. Bien sûr, personne, ni le roi, ni vous, ni moi, ni personne, ne peut imaginer qu'il y a en fait impossibilité de placer ces graineries, puisqu'il en faudrait 9 milliards de milliards. Personne n'imagine une quantité aussi astronomique. Et donc, évidemment, la promesse n'est pas tenue. C'est un clin d'œil à l'aspect politique des choses. Euh, c'est une façon d'expliquer, et je le fais dans l'ouvrage pour bien d'autres mots mathématiques euh, jetés en pâture dans les médias, euh, c'est une façon d'expliquer la croissance exponentielle qui en effet ici va très très très vite, comme elle allait très vite pour le Covid par exemple. Euh, et donc euh, euh, les mathématiques politiques, qui est le sous-titre du, du livre, lui exprime qu'aujourd'hui euh, au niveau citoyen comme au niveau des décideurs, euh, les décisions euh, sont difficiles à prendre parce que nous manquons de, de discernement euh, pour comprendre les choses euh, et nous manquons du coup de clairvoyance pour savoir comment agir en conséquence. Donc euh, voilà le, le, le, le en quoi les mathématiques sont, sont politiques. Euh, beaucoup de décisions politiques sont prises à partir euh, d'indicateurs et euh, c'est le règne de la gouvernance euh, par les nombres. Aujourd'hui, beaucoup de voix nous parlent. Les voix qui nous sont familières, celles des réseaux sociaux, celles des gens que nous avons l'habitude d'écouter... Et il est difficile de faire, encore une fois, la, le tri, euh, il est difficile de faire d'une information une connaissance, et même au-delà, il est même difficile de faire d'une donnée une information. Donc pour faire cette part, pour mesurer cette part des choses, euh, l'enjeu est en effet démocratique, parce que... Euh, L'accélération les, les, actuelle et toutes les crises écologiques, économiques, euh, euh, écologiques et enfin, vraiment toutes les crises énergétiques, bien sûr, euh, demandent à des citoyens de, de comprendre les, les enjeux, les, de comprendre vraiment ce qui se passe et non pas d'être assommés d'informations dont on ne sait que faire la plupart du temps. Donc, euh, les mathématiques, par, euh, il se trouve que le discernement, le, la rigueur, la logique, qui manque tellement à des raisonnements, même les plus élémentaires, et à tout niveau de la société d'ailleurs, y compris au plus haut niveau, euh, le, le, le, ces qualités logiques, rigueur, discernement, euh, sont des qualités requises pour faire des mathématiques. Et tout le monde peut... peut peut y accéder par euh, par une joie profonde la joie de comprendre elle ne doit pas être réservée à ceux qui font des mathématiques de haut niveau pas du tout et je pense que les mathématiques et c'est le but de l'ouvrage qui est en fait une balade dans, dans les concepts mathématiques mais même les plus simples comme pourcentage les mots euh, équation euh, euh, voilà il s'agit en fait de comprendre que beaucoup de, de, de de batailles de chiffres euh, sont en fait des batailles de mots. Euh, pour comprendre ce, quel est vraiment euh, le taux de chômage, il s'agit d'abord de définir ce qu'est un chômeur. Et tout le monde n'est pas d'accord sur la définition. Pour comprendre euh, ce qui euh, est d'actualité aujourd'hui, à savoir euh, l'allongement euh, des durées de cotisation justifié par euh, l'augmentation de, de l'espérance de vie, il faut d'abord savoir ce qu'est l'espérance de vie. Et il faut surtout être conscient que l'indicateur moyen que donne l'espérance de vie ne peut en aucun cas masquer les écarts considérables entre l'espérance de vie d'un ouvrier dans le nord euh, et l'espérance le, de vie d'un cadre supérieur dans le sud. Euh, non seulement par, par une différence de pénibilité ou de manque de revenus, mais également une différence au niveau de, du mode de vie, au niveau de la pollution, par exemple, qui est un facteur aggravant. Donc, euh, vraiment, de plus en plus, les, les choses sont complexes, et savoir les nuancer est encore une attitude mathématique, et pour cela, il n'y a pas besoin d'avoir une aptitude mathématique. Alors en effet j'ai toujours été nul, les chiffres et moi ça fait deux, euh, on l'a vit longue, c'est vrai, c'est vrai, mais en même temps euh, des voix euh, s'élèvent pour, euh, pour promouvoir les mathématiques qui ont été quand même malmenées durant, durant toutes les années euh, euh, où euh, la, les, les réformes successives ont fait baisser le nombre d'heures. Euh, de mathématiques enseignées. Donc euh, oui, les préjugés sont, sont tenaces. Ils sont dus également à cet écart entre une espèce d'expertise euh, au plus haut niveau de l'État euh, et, et puis euh, un sentiment d'abandon de, euh, des classes plus populaires. Euh, mais je crois que vraiment, euh, encore une fois, il est... La, la démarche mathématique, enfin, l'objet des mathématiques est dans la démarche. Il ne s'agit pas de devenir tous des, des spécialistes pour comprendre, je ne sais pas moi, la différence entre euh, la proportion de, de personnes ayant les yeux bleus parmi les personnes ayant les cheveux blonds de la proportion des personnes ayant à la fois les cheveux blonds et les yeux bleus. Donc l'association et la corrélation sont des choses qui sont couramment euh, confondues. Et euh, on n'imagine pas cela associé à l'activité mathématique. Pourtant, à mon sens, encore une fois, euh, je crois que c'est l'esprit, avoir l'esprit sinon critique, mais du moins éveillé éveiller pour voir euh, les nuances dans, dans les mots dans, dans, les, dans, le, dans le langage. Et si les, les difficultés qui sont actuellement les difficultés de beaucoup d'élèves en mathématiques sont d'abord dues à des difficultés de compréhension du langage. Donc savoir calculer demande d'abord de savoir euh, raisonner. Cet ouvrage n'est euh, part certes d'un constat, c'est vrai, sans doute même d'un constat d'échec, et là euh, peut-être on est beaucoup, y compris les pédagogues, à être euh, peut-être concernés, mais ce, ce constat n'est en, en rien une déploration, le niveau baisse ou... Euh, Etc. Non, pas du tout. C'est au contraire un espoir. Un espoir que euh, les citoyens, je crois, sont, sont curieux de beaucoup de choses. Ils ont envie de comprendre. Un enfant, dès qu'il naît, dès qu'il est en âge de comprendre une histoire, il a envie d'un récit. Alors, peut-être faire passer les mathématiques par des récits. Je faisais comme ça, en tout cas. Euh, par des légendes. La légende indienne permet de comprendre la croissance exponentielle. Voilà. Donc, éviter de, de, de mélanger les choses, de, euh, voilà, de se laisser noyer par euh, le vocabulaire et le jargon qui peut être parfois difficile. Euh, et puis, euh, bon, euh, comment dire le, j'ai parlé de l'indicateur moyen, bon, il y a des choses qui peuvent faire sourire. L'indicateur moyen est, est convoqué à toutes les sauces, pour, euh, donc, y compris dans, dans un but de, de, de gouvernance, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que d'exercer de le pouvoir, euh, qui suppose un cap, une prospective. Donc bon, euh, Convoquer par exemple la moyenne pour dire... Euh, que, euh, que l'espérance de vie euh, doit être euh, égale pour toutes ou, euh, ou, que, le, ou que le Covid n'a pas provoqué de, de, de, de surcroît d'activité de, de, à l'hôpital parce qu'en moyenne euh, les hôpitaux n'ont pas été sur une année surchargés. C'est aussi, je dirais, ridicule que de dire euh, j'ai les pieds euh, dans la glace et la tête dans le four et en moyenne je me sens bien. Tout le monde voit le ridicule de, ce, de cette phrase et pourtant nous faisons tellement les uns et les autres de confusion euh, dans, euh, dans des concepts qui sont au fond, euh, qui relèvent encore une fois d'un un langage mieux maîtrisé.